Et bonjour à tous les amis Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Funkin' avec un nouveau mod qui s'appelle smd 4 Metal Runner. Donc c'est Meta Runner, c'est une série qui a fait smd 4 Une série quoi. aujourd'hui, on a trois musiques, mais ils sont pas notées là. Donc on va faire trois musiques. On va exécuter. Hop. Oh je monte Voilà Dépêchez Ah, oh, ça je vais couper Ok c'est bon Oula ça, je, je savais pomper Si vous connaissez la série Bah voilà Mais Si vous connaissez ça ah, si tu... ah, vous connaissez pas, c'est pas grave. Mais le goût est du corps d'aller. C'est où Pardon, c'est bon. Oh la la, c'est n'importe quoi. Tiens Ok, what? J'ai ramé avant qu'il termine sa musique. Bon, c'est pas grave. On va faire la deuxième musique. Euh, c'est bizarre, les musiques, ils ont pas de titre. Voilà, donc je fais des parce que ça va être trop long pour moi. Du coup, la musique, et eh oui. Du coup, ça va être un peu court pour vidéo. Écoutez. Oh là ça a fait bien Bon Bah euh, à chaque fois j'ai plus trop tôt aussi chute Bon, des une fois j'appuie trop trop rapidement et du coup... Donc, la prochaine musique c'est la musique classe. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, je, je n'importe quoi. Sûrement <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Sûrement je dis n'importe Mais moi bon, je fais une coupure. Voilà donc c'est bon. Euh... Enfin, ça va enfin frapper. Donc voilà. <rire> <rire> <rire> <rire> en rouge à sa tête elle est belle et c'est l'emploi sa peine tarif c'est un oh, putain Ça vais me casser la gueule ok il okay. fait que ça me parait que non non moi je suis c'est l'emploi la quoi, que tu te fais ouais, C'est un peu du mal. Parce que c'est une musique très accélérée. Il y a des boutons qui sont plus La dernière fois que j'ai joué à ce jeu, c'est. C'est cool. Ah ouais! En fait, 4-5 minutes! 5 minutes! 5 putain de minutes! C'est tout! Bon, bon, bref, même si ça fait pas très long la vidéo, je vous accorde. Et ben, bah, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et me likez la vidéo. Partagez un maximum de vidéos. vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao!